Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer sur notre chaîne de TV avec vous Monsieur Sedalel. Aujourd'hui on va voir la suite de la leçon de la communication progressive du français pour niveau 18 ans. Il s'agit de prendre rendez-vous deuxième partie. Mais avant cela, il vaut mieux de faire une récapitulation de ce qu'on a déjà vu récemment. Il s'agit de première situation chez le dentiste. Alors, on sait déjà que M. Collet avait mal au dents. Alors, comme solution, il appelait le cabinet dentaire. Alors, euh, il a appelé le cabinet dentaire du docteur Fournier. La secrétaire lui a proposé un rendez-vous. C'était le jour même, oui, euh, à 15h45 mais n'était pas convenable pour monsieur Collet alors comme euh, comme proposition la euh, secrétaire elle lui a proposé un nouveau rendez-vous c'est lundi soir à partir de 18h30 oui euh, c'était mieux pour lui. Là, son rendez-vous il a convenu parfaitement alors on va voir une petite révision aussi de manière de dire surtout alors pour prendre rendez-vous il vaut mieux d'utiliser ces expressions je voudrais prendre rendez-vous avec la secrétaire dit par exemple vous avez un rendez-vous un dossier si oui, vous, euh, vous pouvez dire, oui, euh, j'ai un, un dossier chez le docteur Fournier, par exemple, où je suis un patient du docteur Fournier. Ou non, c'est la première fois que je viens. Mardi, ça vous convient Oui, ça me convient. Oui, c'est très bien. Non, ça ne me convient pas. Non, mardi, ce n'est pas possible. Il vaut mieux aussi d'utiliser le superlatif, par exemple, le plus tôt possible. J'aimerais bien avoir un rendez-vous avec monsieur le plus tôt possible, le plus vite possible. Le superlatif, c'est aussi avec un adjectif masculin ou féminin. Par exemple, c'est le livre le plus intéressant, c'est le rendez-vous le plus important. Elle est le moins connu, ce sont les moins grands avec un. Oui, c'est la pièce la moins grande, les moins grandes, les plus intéressantes, etc. Alors aujourd'hui, au cabinet médical, maintenant, Madame jubert va changer hein, l'heure euh, de son rendez-vous avec le docteur Vignon. Alors, euh, va. La secrétaire ou le cabinet du docteur Vignon. Cabinet du docteur Vignon, bonjour. Bonjour madame, je voudrais changer l'heure de mon rendez-vous avec le docteur Vignon, s'il vous plaît. Oui, vous êtes hein, madame Jubert. J'avais rendez-vous mercredi 12 à 16h45. Mais j'ai un empêchement. Je ne peux pas venir à cette heure-là. Vous voulez décommander ou le rendez-vous mais non, je voudrais juste le repousser pour quand, le jour même, si c'est possible. Mais plus tard, à partir du 18h. 19h, ça vous convient 19h, c'est parfait. Je vous remercie. Alors, comme résumé, il vaut mieux de vous entraîner, vous aussi à faire des résumés lorsque vous allez comprendre le dialogue qui est aussi satisfaction. Alors, vous faites de cette façon, soit au présent, soit au passé. Mais il vaut mieux d'utiliser le présent pour ne pas vous, euh, vous empêter, puisque vous avez un niveau débutant. Alors, Madame Jubert. Madame Joubert voudrait changer l'heure de son rendez-vous avec le Dr Vignon. Alors, pour cela, elle appelle le cabinet. Et là, oui, elle a un rendez-vous le mercredi 12 16h45, mais elle a malheureusement un empêchement et ne peut pas venir. Alors la secrétaire euh, lui a demandé tout simplement de est-ce que c'est possible de décommander ou de repousser euh, elle Préfère Madame Gilbert préfère tout simplement le repousser le jour même à partir de 18h ou à 19h. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup parfait. Alors, je répète encore une fois, d'une autre façon, euh, Madame Jubert voudrait changer l'heure euh, de son rendez-vous avec le docteur Vignon. Alors, pour cela, elle appelle le, le cabinet du docteur. La secrétaire euh, lui demande tout simplement, est-ce que c'est possible de décommander ou la repousser Alors, elle préfère la repousser le jour même euh, à partir de 18h. 19h, c'est beaucoup parfait. Alors, puisqu'il s'agissait de l'imparfait, il vaut mieux de s'intéresser à ce type de temps. L'imparfait, voilà, c'est très utile aussi dans la communication progressive du français. Alors, on va prendre deux verbes comme être ou avoir. Être, on dit j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. C exemple, c'était, ce n'est pas, ce n'était pas. C'est la même chose pour le, le, le verbe avoir à l'imparfait. On dit j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous avez, ils avaient. Euh, je n'ai pas, je n'avais pas, il y a, il y avait, il n'y a pas, il n'y avait pas. Bon, il y a toujours la terminaison que vous connaissez tous. Et avec T, Ion, y et. Avec A, o et T. Alors, euh, quelques mots ou quelques vocabulaires véhiculés dans cette situation de euh, changement du rendez-vous au cabinet médical du docteur euh, Vignon, cette fois, on dit j'ai un empêchement. Même jour, même heure. Un autre jour. Être à l'heure. Par exemple, je suis à l'heure ou j'étais à l'heure. Être en retard, c'est le contraire de être en avance. Changer, c'est le contraire de modifier. Repousser ou reporter ou remettre, annuler ou décommander. Alors pour finir, manière de dire. Comme on a déjà vu euh, euh, dans l'autre euh, dans l'activité précédente. Alors, manière de dire ici, on dit je voudrais changer l'heure de mon rendez-vous ou de ma réservation, par exemple. Je voudrais changer l'heure de mon rendez-vous ou de ma réservation j'avais un rendez-vous ou j'avais un, une j'avais une réservation pour vendredi je voudrais reporter ou je voudrais repousser ou remettre c'est pas décommander non je voudrais tout simplement reporter reposer remettre mon rendez vous ou peut-être je voudrais annuler mon rendez vous ça veut dire décommander. J'ai un empêchement, je ne peux pas venir, je suis désolé. C'est ce qu'on appelle un contre-temps. Voilà. Alors il vaut mieux de vous intéresser, s'il vous plaît, à apprendre le dialogue. Je vous propose euh, des activités, surtout sur WhatsApp. Alors si vous aimeriez bien. J'ai un WhatsApp, vous pouvez me, me vous pouvez me correspondre. Je vais mettre, bien sûr, mon numéro de WhatsApp dans la zone de renseignement. Alors, je vous remercie. C'était avec vous, monsieur Sefdelel. Alors, j'aimerais bien vous rencontrer prochainement. fois. Merci. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez bien compris euh, la façon de. Changer, de ch comment changer un rendez-vous. Et auparavant, vous avez bien compris comment euh, prendre rendez-vous avec euh, n'importe qui. Alors, à la prochaine. C'était avec vous, monsieur Sifdalel de la chaîne Je communique TV. Merci d'être suivi.